Thank <laughs> you. N'allez pas plus loin, les filles. La pliure va vous engloutir. Oh <rire> Moi, je suis un scorpion ah <rire> Gronade, Orion, pardonnez-moi de vous importuner, mais je suis porteur de nouvelles que vous voudrez entendre. Parle, père. Tu es toujours le bienvenu ici. Nous devons quitter la cité. La ceinture avance à chaque rotation. Bientôt ici, il ne resteront que des ombres.